Tu as commencé ta recherche. Après avoir trouvé ton objet d'étude, tu as posé une question de départ qui t'a permis de filtrer tes lectures et de trouver des éléments de réponse. Tu as bien sûr organisé ces éléments en différentes problématiques et il te faut maintenant en choisir une. Je m'appelle Sylvain Dramet, je suis enseignant, professeur en sciences sociales dans le secondaire en Belgique et dans cette vidéo, je te donne les clés pour choisir la meilleure problématique pour ton travail. Je pense qu'avant de commencer, on peut rappeler ce qu'est la problématique. Selon le manuel de recherche en sciences sociales de Raymond Kivy, Luc van Campenhout et pour la 5e édition Jacques Marquet, il s'agit de l'étape 3 de la démarche des sciences sociales. Définissez la problématique comme l'approche ou la perspective théorique adoptée pour traiter le problème posé par la question de départ. Autrement dit, l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés. Et il peut y avoir plusieurs problématiques envisageables. Ça, tu l'auras sans doute remarqué lors de tes lectures. Il faut donc bien choisir. Et ce choix est d'autant plus important que la qualité générale de ton travail dépendra en grande partie de la pertinence de cette problématique. Eh oui, je te mets la pression. Mais comment faire Je vais donc maintenant... Te proposer sept types de problématiques qui peuvent se révéler être très intéressants pour une recherche et donc de bons choix pour ton travail. Pour cela, je me base sur l'article d'André Gosselin intitulé La notion de problématique en sciences sociales. Tu trouveras évidemment toutes les références dans la description de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je te dirai le type de problématique le plus courant dans les différentes recherches de sciences sociales. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Cela fait plaisir et c'est en quelque sorte un petit peu mon salaire. Lors de l'exploration, tu as remarqué que parmi les différents travaux portant sur un phénomène, un type d'explication était manquant et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations sur cette problématique. Par exemple, je me souviens avoir cherché il y a quelques années des données sur le lien entre la détection de la dyslexie et l'origine sociale. Et j'avais été surpris de ne pas trouver grand chose sur la question. Eh bien, cela constituerait très certainement une excellente problématique de recherche, car l'absence ou la rareté de connaissances sur un objet augmente l'intérêt d'une recherche. Mais quand on débute en sciences sociales, c'est peut-être compliqué de se lancer sur cette piste, car par définition, il y aura peu d'informations à trouver. Et ce n'est pas toujours évident de dénicher ce genre de perspective, étant donné la multitude de connaissances nouvelles qui émergent chaque année. Sais-tu que tous les 8 ans, la masse des travaux scientifiques double Pas facile dès lors de dégoter des thèmes inexplicables. Explorer. Certains phénomènes sociaux ont été tellement travaillés qu'on ne peut presque plus rien y apporter de nouveau. Mais parfois, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire permet de renouveler complètement une thématique récemment j'ai lu un article sur la mobilité sociale qui est un thème très travaillé en sociologie d'ailleurs si tu tapes mobilité sociale dans le moteur de recherche tu obtiens plus de 118 millions de résultats dans l'article en question l'auteur cyril jaillet aborde la mobilité sociale de manière tout à fait nouvelle en utilisant les professions et non plus les grandes catégories socio professionnelles comme employés ouvriers cadres supérieurs etc et ce nouveau degré de précision dans l'approche dans l'analyse suffit pour créer une approche originale et intéressante Enfin, je dis suffit mais il faut quand même le faire hein. La difficulté avec ce type de problématique Est que tu vas trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations Et ce sera très compliqué pour bien sélectionner tes lectures Car il y a surabondance de travaux En plus c'est un gros challenge Parce que être en mesure d'apporter un regard original Surtout si on est novice C'est pas facile du tout Suite à tes lectures, tu peux aussi constater qu'il existe des explications différentes d'un même phénomène. Le cas d'école est la confrontation des thèses de Bourdieu et de Boudon quant aux inégalités scolaires. Qui a raison d'un point de vue empirique. Je sais que l'on peut élargir ce type de problématique à d'autres genres d'opposition, par exemple entre une théorie et les faits. Je me souviens du TFE d'une élève qui avait construit une problématique particulièrement intéressante. On avait étudié en classe la reproduction de Pierre Bourdieu, tu connais, qui en gros explique que l'origine sociale conditionne fortement la scolarité d'un élève. À partir de cette leçons, elle avait mis en tension la théorie de Bourdieu et des statistiques, je crois que c'était des statistiques personnelles, qui montraient que les trajectoires scolaires peuvent être différentes pour des frères et des sœurs. ah oui on connaît tous des enfants issus d'une même fratrie qui n'ont pas les mêmes résultats à l'école et qui d'ailleurs n'en prennent pas les mêmes orientations alors les faits donnent-ils tort à bourdieu c'est ce qu'elle voulait savoir et c'était l'objet de son travail dans le même ordre d'idée toute situation traversée par un axe de tension peut se révéler être une problématique intéressante la tension classique par exemple entre sécurité et liberté parfois on connaît l'existence d'un phénomène mais on ne peut pas l'expliquer le phénomène est connu bien décrit documenté mais jamais réellement expliqué c'est une bonne problématique c'est d'ailleurs ce qu'a fait Durkheim avec son enquête sur le suicide à l'époque on disposait de beaucoup de statistiques sur les taux de suicide des différentes catégories sociales et dans les différentes régions mais personne n'était en mesure d'expliquer les variations des différents chiffres pareil pour Weber avant ces travaux, on savait que les capitalistes étaient plus souvent protestants que catholiques. Mais on ne savait pas pourquoi. Donc, à chaque fois que l'on est confronté à un traitement descriptif d'un phénomène, apporter une explication, c'est-à-dire répondre à la question « pourquoi ?» est toujours une démarche pertinente et une bonne problématique. Les quatre premiers types de problématiques sont surtout des problèmes empiriques. Mais il peut également être envisageable d'adopter une problématique plus théorique. L'intérêt de certains travaux réside surtout dans la construction d'un modèle d'analyse cohérent et solide. On peut par exemple tenter d'améliorer la cohérence et les liens entre les hypothèses ou clarifier les concepts utilisés et correctement les définir. Ce travail de construction ou de reconstruction théorique est aussi très judicieux, mais il me semble que c'est une tâche très lourde pour un élève et cela doit donc rester un genre de problématique réservée aux chercheurs plus aguerris mais ce n'est que mon avis. Certaines études comportent des biais ou des erreurs de méthode qui peuvent être discutées, voire résolues dans un nouveau travail. D'ailleurs, certains chercheurs indiquent parfois dans leurs conclusions ce qui aurait pu être fait autrement d'un point de vue méthodologique. On pense par exemple à des choix de méthodes d'observation, d'échantillonnage, à des limites conjoncturelles comme la crise sanitaire qui empêche la bonne tenue de l'observation et donc d'avoir des résultats de recherche pleinement satisfaisants. D'ailleurs, des études post-Durkheimiennes sur le suicide ont eu comme unique problématique de rediscuter des erreurs méthodologiques de l'œuvre de Durkheim alors qu'il s'agit d'un monument de la sociologie. Les collectivités humaines doivent parfois trouver des solutions à des problèmes concrets. Les sciences sociales peuvent proposer des pistes d'action sur base de nouvelles connaissances dégagées par une recherche. Il se peut donc que tu choisisses une problématique et entend contribuer à trouver une solution non plus empirique ou théorique, mais bien pratique. Ici, l'enjeu est de savoir quoi faire et comment faire face à une situation déterminée. Par exemple, une recherche peut s'intéresser aux manières de minimiser la phobie scolaire, afin que les écoles puissent lutter efficacement contre ce problème qui menace la bonne scolarité de certains élèves. Mais si je peux donner mon avis, je trouve qu'il faut faire attention avec ce genre de problématique, car on arrive très vite dans une approche normative où le mélange des genres est une menace et pour des élèves qui s'initient aux sciences sociales, cela peut être compliqué à gérer, ce qui n'est bien sûr pas le cas pour les chercheurs les plus expérimentés. Tu connais donc maintenant les différents types de problématiques envisageables pour ta recherche, tu dois bien avoir conscience qu'il ne s'agit ici que de modèles pour te donner des idées, et que dans la réalité, des formes hybrides ou nouvelles sont possibles. Dans l'article à la base de cette vidéo, l'auteur André Gosselin donne les résultats de l'observation qu'il a réalisée sur base de 587 articles de sciences humaines et sociales. Que cela soit en sociologie, en sciences politiques, en communication ou en économie, l'absence de points de vue nouveau est le type de problématique le plus souvent privilégié. Je te mets bien sûr le lien de l'article ci-dessous afin que tu puisses tout consulter en détail et à ton aise. Malheureusement cette étude date de 1994 une réactualisation de ces résultats serait sans aucun doute une excellente problématique de recherche Je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo